Bonjour les amis, si vous cherchez à vous former à l'analyse technique, je vous propose ce livre donc très intéressant donc de Thierry Clément « Guide complet de l'analyse technique pour la gestion de vos portefeuilles boursiers » aux éditions Maxima. Donc C'est un livre où vous trouverez énormément d'informations sur les différentes figures euh, qu'on peut trouver en trading. Donc, euh, une bonne base théorique. Maintenant il y a tellement d'informations qu'il est bien sûr difficile de, de faire le choix. Euh, quelle technique utiliser, quels indicateurs utiliser. Euh, il y a vraiment. c'est très exhaustif, euh, vous avez énormément d'informations, mais c'est comme, euh, comme toujours dans, dans ce type de bouquin vous avez beaucoup d'informations mais comment vous, vous allez décider ce que vous allez utiliser et ce que vous n'allez pas utiliser, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Certes tout peut fonctionner mais vous ne pouvez pas tout tester en même temps ni tout utiliser en même temps. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est préférable pour vous de suivre une formation avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a testé différents indicateurs ou différentes techniques de trading et qui pourra vous focaliser sur quelques indicateurs, quelques techniques qui sont réellement efficaces parce que tester tout ça, ça va vous prendre des années. Si vous testez en réel, vous allez perdre probablement beaucoup d'argent avant de trouver la méthode efficace. Donc c'est intéressant de suivre cela, c'est intéressant de lire des livres sur la théorie, sur l'analyse technique en trading, mais pour vraiment arriver à rapidement avoir des bons résultats je vous conseille vraiment de suivre une formation. J'ai suivi beaucoup de formations, il y en avait des très mauvaises, il y en avait des très bonnes et bien sûr on ne le sait pas d'avance, parfois on fait confiance à quelqu'un qui qui semble être fiable, et puis on se rend compte que non, que ce n'est pas du tout une personne fiable, que c'est juste quelqu'un qui, qui fait du marketing même s'il dit qu'il a des tas de diplômes, euh, qu'il qu est le meilleur, que c'est la meilleure formation, ben vous vous rendez compte euh, dans la pratique que non, que c'est n'est que du blabla, donc euh, passez des mois à écouter du blabla, des théories mais euh, une personne qui ne traite jamais devant vous ben ça euh, vous allez perdre votre temps et surtout votre argent parce qu'en général ce genre de, de formation coûte très cher. Donc n'écoutez pas euh, ces gens qui vous font beaucoup de blabla, qui vous disent qu'il y, y a des tonnes de vidéos, d'explications dans leur formation, ce n'est pas ça que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin c'est une euh, formation succincte qui va à l'essentiel et où le formateur vous montre vraiment, vraiment comment on trade en live. J'ai passé 16 mois à suivre une formation où le formateur n'a pas traité une seule fois devant les étudiants donc il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que c'était une grosse arnaque et que ce gars était un champion du mensonge mais malheureusement en général je fais confiance aux gens et il m'a fallu quand même quelques mois pour me rendre compte de l'erreur que j'avais commise. Après bien sûr je suis tombé sur des gens en sérieux et là à ce moment-là on progresse et on essaye des techniques, on essaye de, de, de suivre des gens, chercher des gens qui sont meilleurs que vous, bien sûr. Et à ce moment-là, vous arriverez à progresser. Et si vous avez un bon retour, euh, l'idéal, c'est des gens qui vous montrent comment on trade en live avec la méthode qu'ils vous proposent. C'est ce que je fais dans, dans mes vidéos, dans mes formations. Et à ce moment-là, vous progresserez, vous arriverez à avoir euh, des, des très bons résultats. Vous pouvez même euh, chercher des, des des systèmes de trading room live et là c'est l'idéal effectivement vous le, le, le formateur peut vous montrer comment euh, trader en live mais avec euh, une formation théorique plus pratique à ce moment là vous aurez déjà euh, une bonne base euh, de départ si vous n'avez pas la possibilité de passer des heures devant les écrans avec, euh, avec un formateur si vous devez travailler et eh bien je vous conseille comme ce que je vous propose donc des vidéos où je vous explique la théorie et ensuite je vous montre avec des, des trades réels, des trades live, comment mettre en pratique ce que je vous enseigne. Donc c'est bien la théorie, c'est un très bon bouquin celui que, que je vous ai proposé ici. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'analyse technique parce que bien sûr c'est ce que la plupart des bons traders utilisent maintenant, l'analyse technique. Euh, il y a 20 ans ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui oui l'analyse technique est vraiment très très efficace et vous arriverez à avoir des bons résultats si vous avez une bonne méthode, si vous sélectionnez les bons indicateurs, les bons signaux, à ce moment-là oui vous pouvez avoir rapidement des bons résultats en trading. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut me fera plaisir, partagez euh, cette euh, vidéo également. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt car je vais continuer à vous faire euh, des vidéos euh, qui vous aideront à progresser et euh, si vous n'êtes pas encore euh, un de mes étudiants et eh bien je vous propose de vous inscrire, vous avez la possibilité de vous inscrire à mes formations et de payer en plusieurs fois même, ça ne vous coûtera pas cher et vous verrez euh, très rapidement les résultats. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir